Alors ce matin, nous allons faire une opération qui consiste à capturer toutes les raies mourines dans ce bassin. L'objectif est de vraiment les identifier. Donc, Nous allons euh, insérer euh, dans leurs muscles une euh, puce qui va permettre, avec un lecteur, d'identifier chaque animal. Et sur chaque animal également, nous allons faire un petit prélèvement d'un bout de nageoire de façon à pouvoir euh, faire une étude génétique pour déterminer les liens de parenté euh, au sein de ce groupe alors cette analyse génétique va bah, nous permettre de mieux organiser le, la reproduction au sein de ce groupe et aussi euh, sur moyen terme d'organiser de des échanges avec d'autres structures qui reproduisent cette espèce pour la plus, pour, euh, pour la rester euh donc